Bonjour, nous sommes le 22 août 2019, dossier placement abusif, Christian cotten à côté maître Philippe Fortabal-Avacu et Nadia Chavin, mère d'Eliott et d'Elric Ch Chavin. Non, ce n'est pas leur nom à tous les deux. Chavin, tous, si, tous les deux. Si, tous les deux. Oui, d'accord. Ce n'est pas vraiment leur nom en fait. Si, ça s'appelle On, on comme va moi. en parler. Oui, ok, comme ça. s'appelle comme ça. Il y a quelque chose qui va pas sur les noms, euh, on va y venir. Euh, J'ai longtemps hésité à, à faire cette vidéo euh, avec euh, Nadia Chavin, avec euh, mon vieux complice euh, Philippe Fortabal Abattu, euh, tout simplement parce que nous sommes face à un dossier de placement abusif particulièrement lourd, particulièrement violent et particulièrement risqué. Euh, Faire cette vidéo, c'est une certaine manière pour l'un et pour l'autre, euh, surtout pour ces deux-là, plus encore que pour moi, euh, une vraie prise de risque. Euh, lui, il va se faire euh, enquiquiner par un bâtonnier ou un autre, et puis elle, elle risque sa vie. On peut considérer qu'elle risque sa vie, euh, pas qu'elle seulement, vous allez comprendre pourquoi. Euh, l'histoire que je veux raconter, et que je vais demander et à Philippe et à Nadia Chavin de, de, de raconter dans son détail, l'histoire que je veux vous raconter, c'est une histoire que je pourrais qualifier de moyenâgeuse. Euh, J'avais un titre qui m'est venu ce matin, euh, qui était quelque chose du genre euh, euh, l'aristocrate, euh, la cuisinière, euh, le palefrenier et le juge des enfants. Alors pourquoi l'aristocrate, la cuisinière, le palefrenier Eh bien parce que nous sommes dans une histoire 17e, 18e siècle, euh, un gestionnaire de château, un propriétaire de château, euh, qui a bien sûr du personnel de maison, euh, comme l'on dit dans les bonnes familles, euh, représentant... Euh, un petit peu marginalisé d'ailleurs d'une grande famille officiellement aristocratique et noble de la euh, d'Europe, de, il se trouve que c'est un nom qui est connu internationalement. Alors rassurez-vous, nous ne donnerons pas ce nom-là aujourd'hui. Ça viendra un petit peu plus tard. Nous allons faire un teasing en quelque sorte euh, sur cette affaire. Elle le mérite largement. Ce propriétaire de château. Euh, un peu de personnel de maison, et puis une cuisinière accorte euh, et, et accueillante et, et à l'écoute du propriétaire de château. Et arrive ce qui arrive dans toutes les bonnes familles, euh, la cuisinière tombe enceinte. Alors évidemment, c'est un peu gênant, un bel enfant, il a 9 ans aujourd'hui. C'est un peu gênant parce que qu'on est sur une histoire... Euh, Aristocratique. L'homme est marié. Il... c'est ingérable. Alors il va chercher le palefrenier. Il se trouve que le palefrenier est homosexuel. Ça n'a pas grande importance. Et le palefrenier court à la mairie pour déclarer l'enfant, Elliot, Elliot. À la naissance ou avant Avant la naissance. Et avant la naissance Oui. Et sans ton, Et sans ton consentement. C'est pour ça qu'il l'a fait avant la naissance. Pour le faire sans mon consentement, c'est ce qu'il a reconnu par écrit. La loi le permet. Malheureusement. Sauf que il n'a pas demandé l'autorisation de moment, il l'a fait sans prévenir et sans autorisation. Exactement. Il y a une longueur d'avance, comme dans les bagarres. C'est pour lui qui tape, qui a raison. Voilà. Oui. D'accord. Et donc, Nadia Chavin s'est battue et se bat encore depuis 9 ans. Pour faire reconnaître un minimum le réel, l'enfant cherche son père, son vrai père. Tout le monde dans la famille, à peu près tout le monde, sait de qui, enfin, enfin qui est le véritable père de cet enfant Mais ça ne fait rien. Officiellement, c'est un autre. Et l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui, écrit, enfin, c'est pas vraiment l'aide sociale à l'enfance. C'est une, une juge des enfants. En substance, elle est folle. Elle est folle. Elle prétend que le fils, son fils, c'est le fils d'un monsieur Intel. Un si connu sur la place publique Parce qu'il est très connu, le monsieur en question. Enfin, il y a encore plus connu que lui dans la même famille, mais celui-là est connu tout de même. Qu'est-ce qu'on pense Moi je pense que c'est le complot des bousses blanches. En Union soviétique, les dissidents, ceux qui ne plaisaient pas, ont été des experts qui disaient qu'ils étaient fous. Donc moi, c'est le copier coller là-dessus. Cela dit, euh, attention, j'appelle, c'est un dossier d'oom-doom, il y a des risques hein, pour Nadia. Donc, que ceux qui nous entendent euh, pensent euh, ce qu'ils veulent, mais on n'est pas naïf. Il est sûr que la deuxième vidéo va être déjà préparée, même si elle n'est pas lancée. On prend toutes les précautions de façon à ce que Nadia soit protégée et que l'affaire éclate de façon encore pire si jamais euh, on touchait à elle. Moi, ma règle, c'est touche pas mon pote. Moi, je viens des milieux de l'armée. J'ai tout plein de contacts, y compris dans les gens des services secrets français ou étrangers. Je ne supporterai pas que de ne pas prendre toutes les précautions pour que Nadia soit protégée. Donc, bien entendu, euh, à bon entendeur, salut. On touche pas à Nadia, qui va quand même nous dire beaucoup de choses et c'est pour ça que oui. prendre des précautions pour elle. Donc, si j'écoute la juge, tu es folle. Comment ça s'est passé la dernière fois que tu as croisé cette juge euh, d'un tribunal assez lointain et particulièrement obscur, si j'en crois, euh, ma propre expérience, euh, du côté de Perpignan Comment ça s'est passé avec cette juge Tu peux nous raconter ça La dernière ça. fois que j'ai vu cette juge, donc euh, l'audience était terminée, et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que maintenant que l'audience est terminée, il va falloir que vous compreniez quelque chose, c'est que vous êtes complètement folle, et tant qu'une expertise psychiatrique, puisque je venais de lui faire signifier une expertise psychiatrique comme elle l'avait demandé, qui disait que j'étais quelqu'un d'équilibré psychiatriquement, que je l'avais toujours été, et que euh, mon état était tout à fait compatible avec la garde de mes enfants. Donc elle n'a pas souhaité considérer cette expertise, elle n'a pas non plus souhaité considérer un certificat médical qui était fait par mon médecin traitant et celui des enfants qui nous a ausculté, qui nous a fait passer des examens à moi et aux enfants et qui disait exactement la même chose. Donc, elle n'a elle pas souhaité les prendre en compte. Et elle m'a dit vous, « Vous êtes complètement folle, il faut que vous le compreniez. Tant qu'une expertise psychiatrique dira que vous êtes quelqu'un d'équilibré, il faudra la recommencer. Moi, je vais aller voir… » « Tel psychiatre, je vais moi lui expliquer votre histoire, je vais moi lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il doit écrire et ensuite vous irez le voir. » C'est ce qui s'est passé. Il se trouve que j'ai quelques informations sur le prétendu psychiatre en question et que si Nadia Chavin prenait le risque d'aller voir cette énerve humaine, compte tenu de ce que la juge a écrit dans son dossier, euh, que je cite, parce que ça vaut son demi tard et ça permet de comprendre un excellent analyseur d'un processus collectif euh, qui concerne donc comment euh, l'ASE est capable d'envoyer euh, à l'hôpital psychiatrique euh, une mère désenfantée et en grande souffrance, euh, l'aide sociale à l'enfance. Je voudrais poursuivre sur cette affaire de, de demande d'expertise psychiatrique. Il se trouve que le psychiatre euh, auquel euh, cette juge de Perpignan euh, veut te faire euh, par lequel cette juge veut te faire consulter, euh, je sais, ce dont il est capable dans d'autres dossiers. Et il est tout sauf impartial, il est tout sauf honnête, il est tout sauf intègre. La juge a écrit cette phrase comme consigne au psychiatre dire si les troubles ou les déficiences sont susceptibles d'avoir des conséquences, etc. Là où je vais en venir est ici envisager s'il y a lieu un suivi psychiatrique en relation avec les services médicaux compétents. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si le psychiatre le juge utile, sur consigne de la juge, il t'embarque en HP en 24 heures. Et ça c'est quoi En hôpital psychiatrique. On est dans où, le... où sont tes enfants Non mais enfin, on pourrait parler pendant des heures sur ce processus de psychiatrisation. J'en parle là parce que c'est un exemple énorme, euh, de comment on, on s'y prend pour casser euh, une femme, casser une mère, casser des enfants, parce qu'en l'occurrence les enfants là sont aussi psychiquement cassés. Où sont tes enfants Qu'en est-il de leur situation actuelle et, et, et comment ça s'est fait pour que tu en arrives là Mes enfants sont placés. Je ne sais même pas où est euh, mon fils cadet. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Je ne sais pas s'il va bien. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas dans quel état il est. Je le recherche, activement. Si vous avez des nouvelles d'Eliott Chavin, d'une manière ou d'une autre, je vous demande de contacter mon avocat et de lui en faire part. Merci. À propos d'avocat, il faut savoir que elle n'est pas seule. À l'étranger, il y a, dans le monde du barreau, d'autres pays européens du monde qui s'intéressent à ce dossier, et un avocat intervient depuis hier dans ce dossier. Je ne suis pas seul dans ce dossier, et il se trouve qu'on est dans une affaire des placements pour lequel certains parlementaires ont déjà fait des dossiers, il y a eu des émissions de télévision là-dessus, pour montrer tout ce qui ne va pas. On a vu ce qu'il y a dans l'affaire Epstein, avec euh, toutes ses conséquences pour la France, on a vu ce qui se passe au Danemark, tout récemment, avec le Premier ministre Frederiksen, qui dit qu'elle demande pardon pour ce qui se passe depuis 40 ans. Donc, cette affaire est celle dont je suis chargé, là. Mais ça rentre dans un tout un ensemble de, de dossiers de ce style, au niveau international, parfois, enfin, partout. Et c'est pour ça que d'autres pays s'y intéressent dans ce dossier. ce que je voulais dire, quand même, à la suite de ce que tu viens de dire. Tu me dis que tu cherches Eliot et son frère aîné. Je sais où est Elric. Malheureusement, il est dans une famille maltraitante contre qui j'ai porté plainte devant l'ARS. Il n'y a aucune nouvelle de cela. Je n'ai pas le droit de parler à Elric. On lui interdit de me parler. Et même les enfants, entre eux, n'ont même pas le droit de se parler. De se voir encore moins, mais même pas de prendre des nouvelles l'un de l'autre. Est-ce que c'est normal Il y a quand même une convention des droits de l'enfant. Il y a les droits de base. Moi, bon, j'ai un dossier, je ne dis pas le nom. La maman qui a à la garde des enfants au juge d'affaires familiales. Le juge des enfants a pris une décision, l'enfant est placé et la maman n'a pas le droit de lui parler. Il y a eu la distribution des prix qui est ouverte à tout le monde. Elle a parlé à son enfant et il y a un courrier écrit qui reproche à la maman d'avoir parlé à son enfant lors de la remise des prix. On est dans ces cas-là. Là, tu es en train d'évoquer le noyau dur de la pathologie des acteurs de la protection de l'enfance qui parle du principe qu'à partir du moment où il y a un souci quelconque, une faille quelconque dans le fonctionnement d'une famille, l'enfant appartient à l'État, et donc et donc, qu'il convient, qu convient de provoquer une rupture des liens. Une nouvelle expertise de Madame Chavin sera ordonnée, et dans l'attente, ses droits seront réservés compte tenu de l'aliénation dont les enfants semblent être l'objet de la part de leur mère. En référence, elle le dit à un autre endroit, à des propos délirants que tu serais susceptible de tenir à propos de la paternité d'Eliot, Compte tenu donc de l'incapacité de cette dernière, la mère, à les préserver de son propre fonctionnement, une rupture de lien semble en effet nécessaire pour permettre aux enfants de se reconstruire psychiquement et de développer leur propre esprit critique. On est là dans ce qui s'appelle de la thérapie à l'envers, on est dans la perversion psychologique, on est dans un fonctionnement de type sectaire qui consiste à vouloir impérativement couper les liens entre mère et enfant. C'est grave, ces gens-là sont des malades mentaux. Clairement, la juge qui a écrit ça mérite... Le, le, le qualificatif de psychopathe. J'assume qu'elle me poursuive si elle le veut devant n'importe quel tribunal. Ça, ça s'appelle un écrit de psychopathe. Clairement, tu le défendras, Philippe, c'est rare d'avoir des bon, le bouchon, bouchon, le bouchon, bouchon. mais j'assume complètement mes propos, c'est inacceptable. Elle n'est ni psychiatre, ni psychologue, ni neuropsychiatre, ni rien du tout de médical. Elle n'a strictement aucune compétence réelle en matière d'évaluation psychologique. Et elle traite Nadia Chavin de folle. Et elle crée une rupture entre elle et ses enfants. Ras le bol de ces histoires. Donc nous montons le créneau, nous dénonçons les choses, et nous n'avons pas fini de le faire, et que les gens concernés entendent bien ce que je suis en train de leur dire. Philippe a prévenu, je préviens à mon tour, et je crois que Nadia, bah tu vas clore pour dire tout ce que tu n'as pas dit, que tu aurais eu envie de dire, là maintenant, qu'on ne va pas trop loin dans le temps. La fin, justement, de tous les abus faits contre les enfants. Je veux que ces abus cessent, qu'ils soient juridiques, administratifs ou autres. Je veux que nous pensions tous à nos enfants, à tous les enfants. Et il faut que tout le monde s'y mette pour que tous ces abus cessent. C'est ce que je demande.